Depuis l'annonce du week-end où il y avait une augmentation des cas Covid, nous avons constaté une forte augmentation des sollicitations, euh, en moyenne pour vous donner une tendance. Hein. De nuit, on fait à peu près entre 20 et 30, 35 interventions classiques, sans grosses urgences, sans blessés graves, etc. Et depuis le week-end dernier, donc je crois que c'était le 4, samedi 4, on a constaté que le SAMU était complètement débordé. Euh, avec une so forte sollicitation de, des demandes de secours pour des personnes essentiellement avec des symptômes Covid. Et en l'occurrence, ben, nos ambulances sont automatiquement sollicitées parce que les ambulances privées ne peuvent pas transporter toutes les victimes. Et la grosse contrainte qu'on a, c'est que dans ce contexte-là, eh euh, on a environ 30, 35, inter, euh, 35 euh, ambulances sur le département et euh, quasiment les trois quarts sont utilisés pour les transports Covid ce qui fait qu'en parallèle tous les secours euh, classiques donc les malades les accidents etc on ne peut pas forcément les traiter en temps normal puisqu'elles euh, doivent d'abord transporter les personnes Covid mais dans un second lieu il faut les désinfecter et ce temps de désinfection c'est à peu près entre 1h heure, 1h30 heure en fonction euh, de, du niveau de euh, désinfection de, euh, actuellement aujourd'hui on est vendredi on a déjà fait une vingtaine d'interventions de, Covid euh, depuis 7 heures du matin et la tendance euh, va probablement se confirmer pour la nuit.